Ce feu qui brûle en moi Qu'il ne s'éteigne jamais Surtout qu'on n'y touche pas C'est lui qui me donne la foi Il y a le feu donc il y a urgence Il est urgent d'aimer et de m'aimer moi, ce feu qui me pousse, sa lumière me guide Il me chasse de là où je ne suis pas vraiment moi Le train de mes pensées roule depuis longtemps Aujourd'hui alimenté par ce feu brûlant Comme un voilier emmené par le vent Quand je me laisse porter, le chemin est évident Ce feu qui brûle en moi Je l'écoute, il donne du réconfort Quand j'ai un doute, il me rappelle la c'est un phare qui me guide, qui vaut de l'or Si j'écoute mon cœur, je l'entends me parler Plus je ressens son ardeur, plus je sens la flamme briller Peu importe ce qu'il se passe au dehors, les critiques et les coups du sort Tant que cette flamme brille tous les soirs Je n'ai jamais plus peur du noir Ce feu qui brûle en moi Je le chéris comme un trésor Quand je m'écoute, je sais qu'il est là Quand je dors, je sais qu'il brûle encore J'avais dit que le feu était dangereux, qu'il fallait s'en méfier et bien le contrôler J'ai appris qu'en chaque chose il y avait une lueur, qu'on avait surtout peur de sa propre grandeur Quand je regarde le monde éclairé par ce feu, je vois qu'il illumine chacun de nous Oui, je vois le feu en vous, et j'espère qu'il vous prenne au Je le sens en vous, je ne vois que ça. Il veille et attend patiemment qu'on s'arrête et qu'on prenne juste soin de soi. De soi. Ta vie et brûlons la peur, trouvons la foi, ouvrons nos cœurs et prions la joie. Quand je le nourris, sa flamme grandit, je me sens.